La structure de cet écrit, c'est la même que le bouquin. Parce qu'ici, je ne si vous l'avez vu, on rentre dans, dans le thème progressivement, comme dans une spirale, comme dans la violence d'ailleurs, on rentre tout doucement, mine de rien, tout va bien, et puis peu à peu, ça commence à se gâter, et tout devient irrationnel, et on est dans la, dans la, dans la violence, dans la spirale. Donc ici, dans le travail que je propose, okay. que j'ai fait récemment, donc, L'objectif c'est d'arriver au cœur, qui est la déconnexion, et la fuite, quand tu le regardes ailleurs, et l'hyperconnexion, hyper l'opposé de, de la déconnexion. Et, et un autre chapitre qui s'appelle euh, le rejet de la violence viscérale. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh... Euh... Ouais, le rejet viscéral de la violence, je pense que pour moi d'abord ça passe par la prise de conscience de sa propre contradiction, la contradiction amène la violence pour moi. Et si on n'a pas une sensation claire, un, un registre clair de sa propre contradiction et qu'à un moment on n'arrive euh, plus à la supporter, parce qu'on parce qu cherche à s'éveiller, peut-être déjà, parce qu'on cherche à, et qu'on on ne la fuit pas, on la regarde un petit peu en face. Et effectivement, pour, pour moi, le rejet viscéral de la violence, c'est ne plus supporter la contradiction. Alors, je crois que ce que je retiens ce, ce soir, c'est que le rejet viscéral de la violence, elle, elle tient vraiment à, no, à nos perceptions, elle tient vraiment à... à à, à la réponse que notre corps euh, manifeste face à, à ce qu'on voit, face à ce qu'on entend, face à ce qu'on peut vivre aussi. Hein. Donc, à un moment donné, quand c'est... Ce n'est plus supportable. Ça euh, réagit. Le corps il dit stop, je n'en veux plus, je m'arrête ou je vomis, ou je n'en peux plus, mais voilà. La réaction euh, physiologique est une réaction très simple, très peut-être archaïque, mais euh, très euh, vraie. C'est que face à la violence, ça ne reste pas juste comme dans la tête ou, ou, ou, ou même ça nous touche, mais voilà, que ça, ça n'aille pas plus loin et qu'on on, qu on le laisse et qu'on passe. Et que voilà, quelque chose qui nous touche tellement qu'on ne peut pas faire autrement que d'agir ou d'avoir envie d'agir. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ça, touche, ça, nous, voilà, ça nous touche complètement et c'est insupportable et il faut, il, faut, il faut faire quelque chose. Quoi. En fait, ce que j'ai compris, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. C'est qu'il y a tout un monde à l'intérieur de soi-même et souvent, on n'est pas assez conscient. On ne se rend pas compte de ce que produit, par exemple, cette violence à l'intérieur de nous-mêmes. Et, euh, et donc euh, moi je m'inquiétais un petit peu que ce soit pas vraiment un bon signe parce qu'actuellement des fois j'ai eu des moments de, de colère ou, ou d'énervement ou même des fois de dégoût par rapport à la situation par exemple euh, cette société ou même des situations concrètes autour de moi et euh, j'ai trouvé qu'en fin de compte c'était plutôt bon signe que j'ai encore ce dégoût c'est-à-dire que je ne suis pas totalement euh, déconnecté de ce qui se passe euh, je ne suis pas devenu totalement inhumain